Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Sous ce titre un petit peu provocateur, je n'ai pas peur des limaces. Eh bien, je vous propose en réalité un focus sur ces gastéropodes qui vont être un petit peu d'actualité avec ce, ce printemps-là qui, qui démarre et qui inquiète, on peut le dire comme ça, je pense, bon nombre de jardiniers. Ces limaces, selon moi, font partie intégrante de la biodiversité du jardin et, et le jardin n'est pas réellement concevable sans limaces. Alors plusieurs espèces de limaces hein, avec des régimes alimentaires très différents allant de débris végétaux, euh, des végétaux vivants en passant par les mousses, les champignons, les algues et, et on peut même aussi évoquer quelques espèces euh, carnivores et euh, cannibales hein, euh, voilà, qui, qui s'attaquent effectivement à des lombriques par exemple mais également à d'autres limaces. D'ailleurs, bien que ça soit tout à fait exceptionnel, il y a une espèce euh, qui s'appelle Larion Lusitanicus qui a été, surprise, euh, observée clairement en Pologne, en train de s'attaquer à un nid euh, de fauvette à tête noire hein, et de s'attaquer donc aux oisillons, hein, clairement. Alors parmi les espèces les plus couramment rencontrées dans nos, dans nos jardins, on peut citer par exemple l'arion rufus qui va faire quand même jusqu'à 10-15 cm, qui est généralement orangé, les teintes peuvent varier un petit peu, et qui a quand même la particularité aussi de se recroqueviller en, en demi-sphère en quelque sorte lorsqu'il lorsqu est dérangé. On a ensuite l'arion hortensis qui lui est plutôt noirâtre et qui va faire 3-4 cm, sensiblement plus petit quand même. Hein. Et enfin, Decoceras reticulatum, qui est une petite espèce également de 3-4 cm, un peu fripée, euh, noirâtre euh, elle aussi, et qui a la, la particularité de laisser un mucus un peu blanchâtre derrière elle. Alors les limaces qui nous concernent, nos jardins, se nourrissent essentiellement quand même de détritus et de déchets végétaux, de tissus végétaux morts en début de décomposition. Ça c'est vraiment le régime alimentaire de prédilection de, de ces espèces hein, que l'on rencontre au potager. Euh, en agissant de la sorte, elles évitent la propagation d'agents pathogènes hein, qui se développeraient avec la putréfaction de, de ces végétaux, de ces débris végétaux. Un autre aspect très intéressant de la limace et de sa présence au jardin, c'est que ces limaces véhiculent avec elles dans leur mucus mais également dans les déjections qu'elles vont laisser derrière elles et bien des spores de champignons. et je vais pas revenir là-dessus, on sait que les champignons nous intéressent grandement euh, au jardin hein. et à ce titre là les limaces sont, on peut presque les qualifier finalement d'auxiliaires. En fait, voilà ce qui se passe dans un jardin euh, pas suffisamment pourvoyeur en matière organique euh, d'origine végétale en décomposition, en début de décomposition. Eh bien, les limaces vont se réorienter vers des jeunes tissus euh, bien tendres, hein, notamment les plantules, en particulier les crucifères. Je reste donc convaincu que les attaques massives qu'on peut constater parfois au jardin sont les symptômes vraiment d'un déséquilibre euh, écologique sur le potager. Alors au rayon de ce qu'on trouve, euh, enfin ce qu'on entend, etc., comme euh, moyen de lutter contre les limaces, il y a vraiment des choses euh, plus, qui marchent plus ou moins bien. Il y a des choses vraiment complètement absurdes. Il ne faut pas utiliser de paillage. Bien sûr que si, quoi. Le, le paillage, les intérêts du paillage ne sont plus à, à démontrer vraiment. Euh, et si ça sert toutefois à abriter quelques limaces, ça va également les nourrir de toute façon, quoi. Donc il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Utiliser du purin de limace. Enfin, je sais pas, mais vous, vous voyez, ramasser des limaces. Alors la collecte, hein, il faut remplir tout un seau pour y aller. Hein. Ça va vous prendre 3-4 semaines. Laisser macérer tout ça et puis euh, utiliser des pièges à bière. Euh, il s'avère que ça marche à peu près, hein. c'est vrai que la bière attire euh, vraiment vraiment les limaces maintenant, euh, d'ici à ce qu'elle se noie, il y en a finalement une faible proportion hein, qu'on retrouve dans les pièges à bière, bon nombre réussissant quand même à boire et puis euh, à se tailler aussi vite il hein. euh, y a des vidéos euh, qu'on trouve sur Youtube par exemple qui, qui montrent ça très très bien hein. non sérieux la bière euh... on rigole pas avec ça quoi Hmm. Oh pardon. Les barrières de coquilles d'œufs. Bon c'est pareil, hein, euh, elle réussissent à passer. Hein, c'est pas euh, voilà, c'est pas le piège ultime non plus. Euh, ça prend beaucoup de temps à mettre en place. On peut pas le faire sur des grandes grandes surfaces finalement. Euh, voilà, c'est pas c'est pas terrible. Les barrières de cendres, à refaire dès qu'il y a eu un peu d'humidité, qu'il a plu ou une rosée un peu forte. Moyen moyen également. Hein. Alors parmi les choses les plus débiles que j'ai pu euh, entendre ou lire, euh, courir après les limaces et leur verser du sucre dessus, <rire> ça c'est complètement euh, bizarre, et couper les limaces en deux avec une paire de ciseaux simplement euh, quand on les rencontre. Bon, là c'est pour le moins un barbare et puis là encore l'impact euh, réellement sur le, sur le potager euh, est à mon avis tout à fait négligeable hein, finalement. Alors la première mesure prophylactique à mettre en place, évidemment, c'est de favoriser un maximum de biodiversité dans le jardin. Plus il y aura de biodiversité, Hervé Coves en parle très très bien, et moins vous aurez de limaces, disons, agressives vis-à-vis -vis de vos cultures. Ça c'est une première chose. Un autre truc qui peut marcher aussi assez bien, c'est d'entourer vos, vos plantations, disons, sensibles, telles que les crucifères, avec des aliacés par exemple, ail, oignon, euh, échalote, euh, le thym, la sauge, le fenouil, ça marche aussi très bien. Enfin, il y a quelque chose de vraiment fondamental à comprendre. Là encore, Hervé Coves en parle très très bien dans, dans la conférence euh, qu'on peut d'ailleurs trouver sur YouTube également. Euh, C'est... La fonction particulière que prennent les limaces dans l'écosystème que forme le jardin, finalement, euh, cette fonction est, est mise en concurrence, en quelque sorte, avec le, ce que font les champignons également. Euh, C'est-à-dire que la consommation euh, de lignine, de cellulose, etc. Euh, se fait de pair par les limaces et par les champignons. Donc la suite est facile à comprendre plus il y aura de la place euh, faite, accordée euh, aux champignons dans le jardin, et moins les limaces auront besoin d'être présentes pour assurer cette fonction. Voilà, c'est tout simple. Donc l'idée, euh, c'est de réfléchir eh bien, à comment est-ce qu'on peut favoriser la présence de champignons dans notre sol, euh, enfin voilà, ou au potager d'une manière générale. Alors ça, ça veut également dire, euh, j'en profite pour le replacer peut-être, qu'il faut faire attention encore une fois à l'emploi de la bouillie bordelaise, qui est un fongicide qui ne discrimine pas les bons champignons, entre guillemets, des mauvais champignons, euh, et qui, euh, je le rappelle, est d'une efficacité tout à fait contestable euh, sur le mildew. Hein, L'agent responsable du mildew, euh, le Phytophthora infestans, étant un homicète, euh, plus proche finalement des algues brunes que des champignons. Hein. Donc euh, voilà, un fongicide contre le mildiou, déjà en soi, ça peut avoir quelque chose d'assez surprenant finalement. Alors il y a encore des solutions aussi si vous tenez à avoir peut-être un peu moins de limaces dans le potager ce sont les paillages en particulier euh, le paillage par exemple de fougères et la fougère aigle est tout à fait indiqué pour ça les limaces n'apprécient pas du tout ça peut également être euh, des aiguilles de conifères de résineux euh, qui seront plutôt vertes à ce moment là utilisées en paillage également ça peut aussi être du BRF de robinier, hein, le robinia pseudo-acacia. Eh bien, euh, voilà, le, le, ce, ce BRF-là, ou ce broyage même, d'ailleurs, en, en bois un peu plus grossier, n'est pas apprécié du tout des, des, des limaces. Ensuite, il y a encore des solutions au niveau des auxiliaires, les auxiliaires domestiques d'abord, les poules, les canards, en particulier les coureurs indiens se, se régalent vraiment de, de limaces. Il y a également les auxiliaires euh, sauvages, évidemment, hérissons, orvées, crapauds, euh, les oiseaux par exemple, euh, euh, il y en a d'autres encore, hein, ils sont euh, nombreux à, à apprécier de, de consommer les gastéropodes, escargots, limaces, et si on leur ouvre la porte du potager, eh bien ma foi, euh, c'est des, euh, des organismes là qui peuvent nous rendre vraiment de, de gros services, en termes de régulation, pas d'élimination, hein, on est bien d'accord. Enfin, pour les plus bricoleurs d'entre vous, il y a encore d'autres possibilités. Autour des encadrements en bois, par exemple, on peut venir euh, et bien poser des rails à placo euh, à l'envers. Ça, ça constitue vraiment une barrière infranchissable euh, pour les limaces. Alors, ça sous-entend peut-être de ne pas avoir trop de longueur quand même à réaliser. Euh, on voit tourner également euh, une vidéo de, de quelqu'un d'assez ingénieux qui a mis en place une barrière électrique. Vous avez bien entendu une barrière électrique euh, contre les limaces donc euh, constitué de, de fils électriques euh, là encore à poser contre le bois hein, qui encadre les parcelles à, à 4 ou 5 mm de décalage hein, simplement euh. le cuivre euh, donc, euh, qui est vendu sous forme de, de bande hein, qu'on peut utiliser aussi pour entourer les, les parcelles bon euh, ça me paraît laborieux à mettre en place un petit peu euh, cher euh, je crois vraiment que c'est à réserver quand même au petit jardin et euh, il reste encore la bouteille. Et la bouteille en plastique, ça marche très très bien. Surtout avec un tuteur qui permet de la maintenir euh, eh bien droite euh, au-dessus de, de la plantule qu'on souhaite protéger. Euh, ça résiste au vent. Et puis voilà, c'est facile à mettre en œuvre et à retirer quand on n'en a plus besoin. Il se trouve que les limaces... Euh, Capte quelque part les signaux euh, de stress chez les végétaux et euh, les plantules euh, ou les, les jeunes plants qu'on vient repiquer dans le jardin subissent effectivement un stress au moment euh, du repiquage et il est intéressant à ce moment-là de venir les protéger de cette manière avec euh, ces bouteilles d'eau par exemple hein. alors attention à tous les purins azotés euh, l'emploi de purins de consoude, de purins d'ortie, etc. tous ces purins attirent clairement les limaces, d'accord, euh, les purins de rhubarbe, d'ail, par exemple, ou le purin de fougère, une fois encore, auraient plutôt tendance clairement à les, à les repousser, bon, il faut renouveler, euh, hein, comme tous les traitements de ce type, il faut renouveler assez, assez fréquemment l'opération, ceci dit, ensuite, euh, si vraiment vous êtes un féodé, à l'emploi, je dirais des, des pesticides, puisqu'ils sont sans état. Hein. Euh, il y a le phosphate de fer, hein, connu sous le nom de, de Feramol, euh, autorisé en agriculture biologique aujourd'hui, euh, reconnu comme étant, euh, eh bien, non toxique aujourd'hui, hein, jusqu'à ce que ça ne soit plus le cas, euh, qui nécessite quand même euh, de ne pas être appliqué à moins de 5 mètres de tout point d'eau. Euh, voilà, mais qui présente un certain nombre d'avantages, il faut bien l'admettre. Euh, une fois encore, si on se résout à, à chercher à empoisonner ces limaces plutôt qu'à cohabiter avec elles bien que le ferramol ne fasse pas l'objet d'un classement toxicologique aujourd'hui il faut quand même savoir que ce produit là encore ne discrimine pas euh, les différentes espèces de gastéropodes et il y a euh, et bien chez nous des gastéropodes qui sont protégés et qui peuvent être donc euh, impactés par l'emploi de, de ce pesticide je pense par exemple à l'escargot de quimper euh, qui est une espèce protégée et qui peut vraiment faire les frais de l'emploi de ferramol dans les potagers et bien, euh, qui pourrait fréquenter. Donc en vertu de tout ce que je viens de vous expliquer, vous avez bien compris que euh, au potager qui dit non, l'emploi le, de produits, le, enfin, le piégeage, etc. c'est pas c'est pas trop euh, notre tasse de thé finalement. Alors comment est-ce qu'on va faire euh, l'idée c'est vraiment d'appréhender la limace comme étant euh, partie intégrante encore une fois de tout un système et on va s'attacher à, à garder un certain équilibre au sein de ce système on va quand même prendre quelques précautions alors le paillage hein, chez nous c'est oui euh, les bouteilles d'eau au dessus des plantules euh, c'est oui et avec un certain succès hein, jusqu'à présent euh, on a subi quelques petites attaques et encore je ne suis pas finalement sûr qu'il s'agisse de limaces sur euh, un poquet de petits pois sur tous ceux qu'on a semés. bon je vois quelques feuilles un peu grignotées, quelques jeunes feuilles un peu grignotées il euh, n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer, on est tout à fait prêt encore une fois à concéder et eh bien quelques pertes hein, euh, s'il le faut, C'est pas du tout un problème donc notre démarche va consister euh, premièrement à nourrir ces limaces, hein, il s'agit de les détourner de nos cultures et le compostage de surface euh, que l'on pratique depuis le début contribue largement à alimenter ces limaces et euh, à les tenir un petit peu éloignés de, de nos jeunes plants hein, par exemple. Ensuite, on va essayer de favoriser le développement des champignons au maximum. Alors ça, ça passe par le foin, bien entendu, qui contient pas mal de, de lignine. Ça passe également par euh, voilà, notre broyat de, de bois hein, qui, qui vient dans, dans nos allées. Euh, et le crotin, hein, ces, ces substances-là sont tout à fait favorables au développement des champignons. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, plus de champignons, moins de limaces. Voilà, je pense que toutes ces mesures euh, conjuguées devraient être suffisantes euh, et bien pour nous permettre de vivre en harmonie avec les limaces sans, sans trop de difficultés. L'avenir nous le dira. Encore une fois, tout ce qu'on met en place comme ça, euh, euh, ça va prendre du temps quand même à, à devenir efficient. Il faut pas oublier que le jardin a juste quelques mois aujourd'hui. Euh, ça avance euh, vite. Sur, sur le plan visuel, on voit qu'on commence à aménager des choses, à planter, etc. C'est bien. Mais l'écosystème lui va être un peu plus long quand même à, à trouver euh, cet équilibre auquel on aspire quoi donc euh, soyons patients et puis n'oublions pas aussi que nous ne sommes qu'une parcelle qui borde euh, environ 25 autres parcelles quoi et voilà et notre politique n'est pas appliquée sur tous les jardins euh, et ça aussi ça a son importance finalement hein. Voilà, j'espère en tout cas que, que ce regard porté sur les limaces vous a un petit peu euh, éclairé, si vous en aviez toutefois besoin. Euh, j'espère que vous avez peut-être trouvé des solutions. Euh, et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao